Alors bonjour, dans cette séquence nous ensuite à la séquence précédente dans laquelle je vous disais que les petites méthodes c'était vraiment bien. Alors, ici je vais vous montrer des exemples. Alors pour, pour revenir rapidement sur la séquence précédente, un envoi de message, c'est un choix, un choix masqué parce que plusieurs il peut y avoir plusieurs implémentations possibles euh, qui vont être appelées et donc Faro choisit laquelle en fonction du receveur du message. C'est la hiérarchie de classe qui définit les choix, donc, plus on a de classes, plus on a de choix. Et on peut ajouter de nouveaux choix facilement en créant de nouvelles sous-classes. Les sous-classes peuvent redéfinir et raffiner le code de leur superclasse. Et en fait, envoyer un message, c'est laisser la possibilité à des sous-classes de changer le comportement. On va s'intéresser au design pattern template method que vous trouvez dans le livre des design patterns. Donc, euh, une template méthode, un template-méthode, c'est quoi C'est un squelette. Donc, ça définit globalement le comportement euh, euh, d'un algorithme, par exemple, avec des trous à l'intérieur. Et ces trous vont pouvoir être euh, euh, redéfinis par les sous-classes. Donc là, j'ai un exemple d'algorithme euh, qui fait quelque chose, on ne sait pas trop quoi, euh, qui ensuite euh, va faire quelque chose qui va être dans, dans une méthode, hook méthode 1, puis autre chose. Puis quelque chose qui se trouve dans Hook méthode 2. Et Hook méthode 1 et 2, puisque ce sont des méthodes à part entière, elles vont pouvoir être redéfinies dans les sous-classes. Alors il y a deux possibilités pour Hook méthode 1 et 2. Ces méthodes peuvent être peuvent avoir une, une implémentation par défaut ou pas. Donc ici, on peut dire Hook 1 a une implémentation par défaut, c'est-à-dire si la sous-classe ne propose rien un uh, hook 1 a, une, a une implémentation uh, par défaut qui, marche, uh, uh, qui va marcher. Ou alors, uh, on peut dire uh, que hook méthode 2 n'a pas d'implémentation et qu'il faut absolument que la sous-classe définisse un comportement. Donc là, vous avez le choix en tant que, en tant que concepteur de la classe, soit de fournir une, une, une implémentation, un comportement par défaut, soit non. On va prendre un premier exemple, l'exemple de printString. Donc l'idée c'est que si j'envoie le message printString à un objet, j'obtiens une chaîne de caractères qui représente cet objet. Donc là j'ai un délai, je crée un délai pour un délai de 10 secondes. Si j'envoie le message printString à ce délai là, je vois E-délai et entre parenthèses la valeur en millisecondes du délai. Alors la méthode printString est implémentée dans la classe object de cette façon là. En fait, elle, a, elle envoie le message print string limited tout. Cette implémentation-là récupère euh, une chaîne de caractère qui représente, euh, représente l'objet. Et ensuite, euh, si, euh, si cette chaîne de caractère-là est trop grande, euh, on peut la couper à, un, à une certaine valeur, la limite, et euh, concaténer à la fin euh, point, point, point ETC pour dire que la chaîne de caractère n'est pas terminée. Donc là, l'important ici, c'est de voir que Uh, printStringLimitedTo envoie le message printOn à self. Um, c'est euh, cette méthode-là qui va être redéfinie dans les sous-classes ou pas. Donc si je regarde euh, ce que retourne printString pour, euh, pour un nœud et pour une pomme, donc là, nodeNew euh, retourne un euh, node. Donc ça, c'est euh, le printString de, euh, de la classe node. Et là, un apple, c'est le printString hein, de la classe apple et on voit que ce comportement, et le comportement par défaut, il est implémenté dans la classe Object. Donc le comportement par défaut du print string pour n'importe quel objet, c'est un euh, afficher, euh, récupérer le nom de la classe, donc là, euh, Node et Apple. Et ensuite, si ce nom de classe euh, commence par une voyelle, alors on va préfixer par un, et si ça, ça commence par une consonne, on va préfixer par E. C'est ça qui nous permet d'avoir E node et un apple. Donc ça, c'est l'implémentation par défaut. Hein, et il est possible de changer ce comportement par défaut en réimplémentant euh, printOn. Donc là, pour un délai, on voit que euh, le, le print string d'un délai, ça commence par euh, le, ce, que, ce que retourne printOn par défaut, c'est-à-dire E délai, mais qu'ensuite, on ajoute... Euh, entre parenthèses, le délai en millisecondes. C'est exactement ce que fait l'implémentation de la méthode printOn. Elle commence par demander à la superclasse euh, le printString par défaut. Et ensuite, ça ajoute la parenthèse à un nombre de millisecondes préfixé, euh, ainsi que la parenthèse fermante. Donc euh, nous, là, nous avons vu euh, du raffinement. Euh, la classe délai raffine l'implémentation de la méthode printon de la classe Object, et euh, une classe peut aussi redéfinir complètement le comportement. Donc c'est le, euh, le cas, pour euh, les, les booléens par exemple. Si j'affiche false, ça me retourne, euh, ça me retourne false, et donc on n'a pas e euh, false, euh, on a juste false. Et donc pour ça, bah, on, a, on envoie juste la, la chaîne de caractères false. Hein, dans le stream passé en paramètre à printon. Ça, c'est une redéfinition complète. Un autre exemple de redéfinition complète, hein, c'est pour les intervalles. Donc, un intervalle définit un ensemble de valeurs entre une valeur minimum et une valeur maximum. Donc, l'intervalle 1 à 100 s'affiche parenthèse 1 tout de parenthèse. L'intervalle euh, 1 à 100 par pas de 3, donc euh, 1, 4, etc., euh, affiche la même chose mais avec euh, le pas en plus. Euh, alors comment est-ce que ça s'est implémenté? Donc euh, la classe intervalle redéfinit la méthode printon et envoie on différents messages au stream passant paramètre. Donc déjà on affiche une parenthèse, c'est la parenthèse qui s'affiche ici et ici. Puis on affiche la valeur initiale, enfin le début du, euh, de l'intervalle, c'est-à-dire 1 et 1 qui se trouve ici puis on affiche tout, puis on affiche la valeur finale, donc c'est 100 et 100. Enfin, s'il y a un pas différent de 1 qui est le défaut, on affiche, on affiche le pas. Et à la fin, on met la parenthèse. Donc on a vu que euh, PrintString utilisait la notion de le design pattern template méthode pour que euh, les classes puissent implémenter leur propre euh, représentation textuelle. On va avoir un autre exemple sous la forme de, euh, du message copy. Donc copie ça permet quoi Ça permet de prendre euh, un objet et euh, d'en créer euh, un clone. Alors le, la, la copie d'objets c'est complexe et il peut y avoir différentes stratégies donc chaque classe peut décider à quoi doit ressembler une copie d'une copie de ces instances. Et donc il existe une solution simple sous la forme d'un template-méthode qui met en jeu les méthodes copy et post-copy. Donc copy c'est le template-méthode, post-copy c'est le hook. Donc dans la classe object, il y a une méthode copy. Je vous laisse lire le commentaire. Et Cette méthode là euh, elle envoie euh, shallow copy euh, comme message à self, puis post copy sur le résultat. Donc shallow copy, euh, qu'est-ce que ça fait Ça crée un nouvel objet qui partage toutes les variables d'instance avec euh, l'objet de base. Donc on a deux objets et toutes les variables d'instance sont les mêmes. Donc si je modifie la variable d'instance d'un des objets, je modifie la variable d'instance de l'autre objet. Donc ça, c'est le comportement euh, par défaut euh, donc de, de shallow copy. Et maintenant, euh, suivant ce que va faire post-copy, bah, ce partage va se faire ou ne va pas se faire. Donc si post-copy est vide, toutes les variables sont partagées et les classes peuvent décider de mettre euh, différentes choses dans post-copy pour partager certaines variables et pas d'autres ou euh, ne partager aucune variable. Donc par défaut, post-copy euh, partage tout. Donc euh, ça retourne juste l'objet en cours, mais on peut tout à fait imaginer euh, d'autres implémentations de post copie. donc là par exemple dans la classe bag, donc bag c'est un, un, un type de collection, et euh, sa méthode post-copie copie son contenu. Donc un bag a une variable d'instance contents, et les, cons les concepteurs de la classe bag ont décidé que euh, lorsqu'on fait une copie d'un bag, on ne veut pas euh, partager Uh, la variable contents, on veut deux variables contents séparées. Donc au début, elles auront la même valeur, mais si j'en modifie une, je ne modifierai pas l'autre. Donc là, l'idée, c'est que uh, post-copy, c'est un message qui est envoyé à la copie, donc au nouvel objet, uh, uh, qui partage donc toutes les, vari toutes les variables d'instance. Et si on ne veut pas les partager, bah, il suffit d'en créer de nouvelles uh, et de décider quelle valeur on met dedans. Donc là, dans ma variable contents, ce que je vais mettre, c'est une copie du contents d'origine. Comme ça, je ne partage plus le contents. Chaque copie de mon bag a son propre contents. Pour le dictionnaire, on veut aller encore plus loin. Un dictionnaire, en fait, c'est une collection de paires, clés-valeurs, donc une collection d'associations. Et euh, non seulement on veut copier la collection, donc si on copie un dictionnaire, on veut copier la collection, donc chaque dictionnaire va avoir sa propre collection de paires, mais on veut aussi que chaque paire soit différente, de façon à ce que si je modifie une paire d'un côté, ça ne va pas modifier une paire de l'autre côté. Donc pour ça, je copie le tableau, mais je copie aussi chaque paire à l'intérieur, et c'est exactement ce qui se passe là. En conclusion, le design pattern template method est vraiment très très fréquent, euh, en fait, c'est un signe de, de bonne conception, et si vous faites de la bonne conception objet, vous allez vous retrouver avec des templates méthodes partout, c'est parfaitement normal, et c'est même une bonne chose. Donc n'hésitez pas à vous en servir, euh, ça, permet, euh, ça permet aux sous-classes de définir du comportement et de modifier euh, en partie le comportement de la superclasse.